Bonjour à tous Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Marélie et je suis la responsable succès client de coach en mission. Donc nous, on aide les coachs à développer leur activité et à rendre le monde meilleur grâce au coaching. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en quoi croire que trouver des clients en coaching est possible que pour les autres et pas pour vous, vous amène en fait à ne pas mettre en place les actions pour en trouver. Et nous verrons pratiquement à travers une étude de cas de Mathilde, que vous connaissez sûrement, qui est l'une de nos clientes et maintenant coach dans l'équipe. Euh, donc nous verrons avec elle et à travers son étude de cas, quelles sont ces actions à mettre en place pour trouver des clients en tant que coach. Donc déjà, euh, est-ce que c'est une question de chance de ce que j'ai pu observer chez nos clients, c'est que la plupart des coachs ont les mêmes points communs. Ils sont passionnés par leur métier et par les relations humaines. Ils aiment découvrir le vrai problème sous le problème. Vous savez, en coaching, ce moment où dans les yeux de leur coaché, il y a bah, leurs yeux qui pétillent parce qu'ils réalisent que « Ah, en fait, le problème, il n'est pas là où ils pensaient, mais il est complètement ailleurs. » Et même moi, j'ai déjà vécu ça pour avoir été coachée, et c'est toujours génial. Et souvent, les coachs, ils adorent ce moment-là. Ouais. Et ils aiment aussi leur coacher en fait. Et ils aiment voir la transformation dans la vie de leurs clients et de leurs coachés. Donc après, bien sûr, il y a aussi des paramètres dans le fait que les coachs ne sont pas forcément dans le même pays, n'ont pas la même culture. Mais de ce que nous, on observe, c'est que les ingrédients qui font la différence sont ailleurs. Et justement, qu'est-ce qui fait la différence pour trouver des clients si ce n'est pas une question de chance bah Alors le premier point, déjà, c'est que ce n'est pas de la chance de trouver des clients en coaching dans le sens que c'est vos clients qui ont de la chance de travailler avec vous. Ce n'est pas vous qui avez eu de la chance de trouver des clients, c'est vos clients qui ont de la chance de travailler avec vous. Et un exercice que nous, on aime bien faire avec nos clients, c'est par exemple de lire... C'était 25 raisons pour laquelle vos coachés ont de la chance de travailler avec vous. Parce qu'en fait, c'est un cadeau que vous leur faites. C'est eux qui ont la chance de travailler avec vous. Ou ça peut être réciproque, mais c'est pour vous aider à voir ça sous une autre perspective. Donc le deuxième point, ce qui fait la différence, c'est vraiment d'aimer ses prospects. C'est quelque chose dont Lingen parle, parle souvent, mais en fait c'est vrai les coachs euh, qui arrivent à trouver des clients de ce que nous, on a pu observer, ils aiment sincèrement leurs prospects, ils choisissent la vulnérabilité. Et ça, c'est justement quelque chose dont Mathilde parle dans son étude de cas. Elle choisit la vulnérabilité, pardon, même avec ses abonnés. Et comme elle dit, de toute façon, porter un masque, on l'a vu avec le Covid, c'est pas du tout agréable, ça gratte. Donc, oser se montrer comment on est vraiment. Et euh, le fait de faire ça, ça va vous permettre de connecter avec votre audience, de connecter avec vos prospects. Et les gens, en fait, aujourd'hui, sont à la recherche de connexion, de quelque chose de vrai. Euh, on n'achète plus des produits, on achète des expériences. Donc, euh, c'est important de vous montrer euh, tel que vous êtes, sans forcément tout dévoiler, mais de vraiment oser, en tout cas, euh, être qui vous êtes auprès de vos prospects. Et c'est les aimer, en fait. Et... Il y a aussi euh, la troisième, est-ce que c'est une part de chance que certaines ch ch ch certains clients arrivent à avoir des clients bah, En fait, non. Euh, on le voit par exemple dans le cas de Mathilde. Mathilde, elle a fait le travail, elle a pris le temps de créer des relations, elle a pris le temps d'aller à la rencontre de son audience, d'aller parler là où, où étaient ses futurs clients. Elle n'est pas restée dans son coin à attendre que ça arrive. Elle est allée euh, à leur rencontre, elle a construit des ponts. Pour euh, créer des relations. Et derrière, ça a payé pas forcément tout de suite. Elle s'est pris des noms. Mais déjà, parfois, c'est non pour le moment quand un prospect vous dit non. Mais en fait, pour avoir un oui, il faut accepter d'avoir des noms. Donc, euh, c'est pas une question de chance dans le sens que si vous faites aussi le travail, c'est normal de récolter les fruits de votre travail. Si vous proposez une offre qui répond à des vrais besoins, si vous allez à la rencontre de vos prospects, la chance n'a rien à voir là-dedans, c'est vous récolter les fruits de votre travail. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est le défi du service, par exemple. Donc, en fait, c'est un tableau où on invite nos clients à lister les personnes qu'ils contactent, euh, Voilà, à dire concrètement « Ok, j'ai contacté tant de personnes ». Et c'est motivant parce que bah, ça, vous, ça montre aussi à quel point ils avancent et on voit une corrélation entre le nombre de personnes euh, contactées et le nombre de clients derrière et bien sûr il y a tout un process pour savoir co qui contacter euh, comment pourquoi et tout ça. Donc euh, c'est le défi du service parce que on voit vraiment comme euh, c'est pour le relier au point 2 qui est vraiment d'aimer ses prospects. Donc voilà. Donc si euh, ça vous intéresse d'être accompagné euh, pour ça, c'est justement Mathilde euh, qui est coach dans l'équipe, qui vous coach dans notre programme, coach en mission, qui est vraiment fait pour vous aider à développer votre activité de coaching à votre rythme. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler sous le lien euh, sous cette audio, vidéo ou podcast, en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez ça. Et si vous voulez découvrir l'étude de cas de Mathilde pour approfondir les points euh, mentionnés dans dans cette audio, bah, n'hésitez pas, pareil, à cliquer sous le lien. Voilà, bonne journée à vous. Et bon été, vu que c'est le summer camp